Salut les amis, alors aujourd'hui on est dans la véranda, ça veut dire bricolage. Bon, les amis, alors, euh, du coup, moi, je vais vous présenter ce qu'on va faire. Voilà, alors, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est une bande de papier, bande de carton, voilà. Et vous avez reconnu, c'est un moteur hein, euh, d'entraînement, de suivi d'ascension droite euh, très, euh, voilà, très rudimentaire. Pour faire le réglage ici. Alors, on va l'installer sur euh, eh bien, la bête, mais bon, théoriquement, à la base, c'est pas prévu parce qu'il n'y euh, a rien pour, euh, pour accrocher ça. Donc, euh, on va se faire un petit gabarit en carton. Et ensuite, ce gabarit carton, ça va, euh, ça va se transformer en, en... En fait, ça va être une languette d'acier, hein, une languette d'acier, de, de métal. Hein. Et on va euh, placer le moteur d'ascension droite sur le télescope. Donc euh, eh bien on va installer le moteur ici Hop, voilà. et donc le moteur devra suivre. Hein Il va être solidaire de cette pièce. Ce qu'il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne. Hein qu tienne. Pour l'instant ben, c'est pas prévu. C'est pas prévu à la base pour euh, installer un moteur d'ascension droite. Euh, donc je vais fabriquer cette petite languette Va me servir. Voilà, hop, hop. que je dis pas de bêtises. Euh, non, c'est comme ça. Hop, si je le mets à l'envers, ça va pas le faire. Voilà. Hop. voilà. Bon, côté matériel, donc, mis à part une bande de papier et un moteur en ascension droite de récupération, c'est un truc que j'ai eu avec le télescope que voici, là. Donc c'est un, un moteur tout basique. Ça coûte, ça coûte rien. Donc je vais utiliser ça. C'est une plaque métallique qui vient d'un coffrage d'ordinateur de récupération Trouvé à la décharge. Ou, euh, je ne sais pas, vous en avez peut-être un, un vieux dans, dans un placard, euh, toujours des gens qui ont des vieux ordinateurs. Donc, euh, je vais découper la bande à la meuleuse. Voilà, très exactement, la bonne taille, c'est nickel. Voilà, il n'y a plus qu'à, donc on va découper à la meuleuse, on va percer, et on va euh, plier, et on va fixer. Voilà, c'est parti, on va aller dans l'atelier. Voilà, pour l'instant, on va s'occuper du marteau et du poinçon. Alors, le poinçon, hein, poinçon de récupération, un clou de chantier. Voilà, donc ici, vous avez des petits trous, hein, on met simplement l'endroit où on va frapper. Hop. On a fait une marque et on continue, on fait toutes nos marques. Voilà. donc qu'on a poinçonné. Maintenant, on va percer. Voilà, donc je vais utiliser ben, de, du lubrifiant pour euh, chaîne de vélo, hein, tout simplement. Hein. Voilà, vous utilisez ce que vous avez. Hein. Si vous n'avez pas ça, de l'huile à salade, ça marche très bien. Voilà, ce cas c'est que ça lâche d'un coup, hein, donc euh, faire gaffe. Et ça, c'est le dernier trou. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va poncer un peu tout ça. Donc, je prends des têtes à poncer. Bon, alors on a une pliure à faire qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, eh c'est qu'on va la plier. Alors, il faut la plier dans le bon sens. Et le bon sens, voilà. faut le côté noir, c'est le côté noir, c'est le côté qui va être à l'extérieur. Le côté euh, fer, c'est ce qui va être à l'intérieur. D'accord Donc, ici, on va avoir notre, notre courbure. Donc, il va falloir le plier comme ça. Donc, on va le placer tout simplement dans l'étau qui se trouve ici. Plier. Elle est pas belle la vie on va, aller la, on va aller la former directement sur le, sur le télescope, hein, sur la lunette, sur le pied de la lunette. Allez, vous venez Et bien, voilà on a notre pièce, alors c'est nickel, franchement, ça rentre tout seul. Voilà. voilà. Donc on va venir placer le moteur ici, à cet endroit-là. Donc c'est là où il va être installé. Donc on le met bien là, ici, au niveau de l'axe. Voilà. Et puis, on va maintenant former, on est bien à plein, on va bien venir former notre cercle, notre... Voilà, voilà. il est formé, donc ça se forme tout seul. Donc, maintenant qu'on a fait ça, il s'agit de mettre donc une vis traversante qui va de là. Voilà, hop. Une vis traversante qui va de là, à là, à là. Voilà, pour pouvoir fermer le, fermer le collier. OK Allez, on va chercher ça. Et eh bien, voilà les amis, le dispositif est monté. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est un, un collier, voilà. Donc, le collier qui est solidaire de euh, la partie mobile, voilà, et qui vient donc fixer le moteur sur l'axe. Voilà, alors pour euh, fixer le collier, j'ai utilisé un piquet de sardine. Voilà, et ça va, ça fait très bien l'affaire. Pas besoin, je pensais qu'il y aurait besoin d'avoir quelque chose pour serrer avec un écrou, mais franchement, pas besoin. Hop, Je vais passer de l'autre côté pour montrer le dispositif de l'autre côté. Voilà, Voilà à quoi ça ressemble. Alors, j'ai fait une petite pliure ici, là. Ici. J'ai euh, replié un petit peu le bout, là, pour que ce soit euh, parallèle. Vous allez vite comprendre, Hop. Je ne sais pas si je peux avoir un meilleur angle de vue. Voilà, pour que cette partie-là soit parallèle avec celle-là. Voilà. Et bien, voilà les astros. On a motorisé la bête qui va me laisser un peu de temps quand même pour faire de l'astrodessin un peu plus facilement sans toujours euh, ouais, jouer des jouer de la manette hein. voilà je suis tranquille je mets en je mets en station je pointe mon objet j'allume mon moteur et je dessine voilà j'ai plus à m'occuper de rien d'autre voilà, peut-être un petit alignement de temps en temps mais vraiment de temps en temps ouais les amis bon maintenant euh, qu'est ce que je vais faire de ça hein je vais le garder quand même. Allez, salut Où vous soyez dans l'univers, les amis, portez-vous bien